Salut les Rolistes et on se retrouve enfin euh, pour la suite des ombres de Yogg-se-tot avec Ben, merci d'être là. Oui. Euh, merci. Donc euh, on a terminé la campagne, il y a maintenant quoi <rire> un, mois, un mois et demi, deux mois, deux mois. On l'a achevé, oui. Ouais, on l'a ach achevé. Euh, donc, euh, donc on va reprendre là où le récit s'était arrêté, euh, à la fin du troisième scénario, où vous quittiez l'écosse et non pas l'Irlande. <rire> l'Irlande tout autant, hein, vous éloignez. C'est des Mac partout. Voilà, c de toute façon, c'est des Mac partout. Euh, donc, ben, je t'en prie, reprenons cette, cette épopée. <rire> Alors, euh, la mise en train va, va, va, va être peut-être un petit peu difficile. <rire> Ça date un petit peu, hein. donc euh, excusez-nous par avance <rire> s'il y a des, des petites failles à certains moments. Euh, donc bah, on, on avait fini euh, en Écosse euh, après avoir récupéré un morceau de, euh, je vous rappelle, hein, on est toujours à la recherche de, de, de certaines choses euh, Parmi lesquelles l'arc de Vlactos, on a appris l'existence euh, par un document qu'on a trouvé euh, aux états unis euh, Donc on recherche l'arc de Vlactos et un disque euh, qui semblerait-il permettrait d'ouvrir euh, un passage vers, euh, et de faire émerger une non. certaine cité qui s'appellerait Rélié, un truc voilà. un, peu, un peu étrange, un nom, un nom assez peu commun. Bon, personne euh, n'a jamais entendu parler. Dont on ne on sait évidemment absolument rien. donc On, on, a trouvé, on avait trouvé un petit document, c'est lui qui nous avait mis sur, sur la piste hein, au départ, qui parlait notamment de poupées Kachina, d'indiens aux têtes, d'un dieu cornu Choub et d'indiens qui résident dans le canyon du diable au cœur du désert Noah. Donc on s'était dit bon on va peut-être aller y faire un saut. Il se trouve qu'entre temps on avait reçu une missive là, nous envoyant vers l'Écosse. Euh, là nous avons ah, reçu une missive une fois en je... Écosse nous avons reçu et après avoir sauvé donc un, ah. un, un jeune bébé d'une de, de, mort certaine. Euh, après avoir découvert que dans les entrailles des terres et des montagnes de... écossaises se, se terrait un peuple très particulier, hein, au visage reptilien et aux technologies extrêmement avancées, voilà, on avait découvert tout un tas de choses comme ça. <coughs> Il se trouve que la personne qui a découvert tout ça est morte. Euh, Dommage <rire> En sauvant le bébé, oui, oui. Euh, et n'a donc pas pu transmettre vraiment toutes ces informations-là. Ah, Jesse coup, Worcester. Jesse Worcester, le dernier a... héritier. Euh, donc je rappelle, hein, euh, la famille était composée de trois, trois membres, euh, Le Père, euh, qui est mort, Arthur George, qui est mort durant le, le premier scénario. Euh, Winifred, euh, qui a été interné au deuxième scénario, de deuxième au scénario. terme du de deuxième scénario, euh, et qui est toujours à l'heure actuelle euh, à l'hôpital psychiatrique, euh, consommé exclusivement par des tartines, euh, que son, son frère lui fait livrer chaque matin. Euh, Jesse, Worcester. Jesse Worcester, a pris la Jesse Worcester d'un tout autre tempérament, euh, euh, un peu homme à femme, euh, un petit peu, on va dire, euh, homme moderne et riche de son temps, euh, libre d'esprit, euh, euh, qui, qui se retrouve en Écosse donc, pour, pour suivre un petit peu la mission de, de Jesse. Euh, qui meurt donc à ce moment là, le reste du groupe euh, bah, décide euh, de, de, de, de revenir aux Etats-Unis à, à, à Los Angeles donc avec le, télégramme de, <rire> le de fameux télégramme de Monsieur Willwood hein, euh, donc je vous le relis euh, pour faire le ouais, lien ouais. avec la précédente le, pour ceux qui, qui regardent tout vous le venez de l'entendre enfin <coughs> euh, gentleman est rencontré hier Jacob Hancock, euh, stop, m'a rapporté vos exploits en Écosse. Stop. je vous de me communiquer votre éventuelle disponibilité par retour. Stop. Souhaite que vous enquêtiez sur la mort d'Eric von Farstein. Stop. Crois qu'il est mort de cause surnaturelle. Stop. Règlement frais. suivront votre accord. Stop. Si disponible, partirez de Southampton dans deux jours. Stop. Signé Winwood. Terminé. Donc euh, voilà, c'est ce, euh, ce qui nous envoie directement euh, vers Los Angeles, enfin, le, les survivants vers Los Angeles. Entre temps, euh, il a été décidé, c'est du hors-jeu là, mais il a été décidé par les joueurs de, de mettre en place un, une sorte de... D'instituts de... d'enquête de surnaturelle qui permettent de justifier un tout petit peu pourquoi le... les uns et les autres ont des informations, pourquoi. De fédérer un peu de... tous les personnages, en fait. tous les investigateurs ouais. euh, sacrifiés, <rire> oui au fur et à Parce qu'il faut bien comprendre est que c'est lui... nécessaire. On commence à ne plus avoir vraiment de lien hein, euh... entre ceux du premier scénario et ceux du quatrième scénario qui arrivent là. Euh, bah, il n'y a, a plus rien. Il a plus vraiment, donc il fallait quelque chose pour centraliser l'info. Donc même si on a toujours insisté en disant « j'envoie une bafouille à mon frère, j'envoie une bafouille à mon oncle hein, pour, pour justifier un petit peu que les, les nouveaux PJ et les informations commencent à devenir un petit peu compliqués, on commence à tirer un peu sur la corde. <rire> donc on a décidé de créer une agence. j'ai trouvé pièce. effectivement l'idée que c'était plutôt, plutôt bien mené, et puis bah, ça devient surtout absolument nécessaire si on voulait que cette campagne aboutisse. Et, et d'un sens, une cohérence. Oui, oui, voilà, utiliser la cohérence, en tout cas. Et, et, et euh, oui, non, je pensais que c'était une bonne idée de, de fédérer tout ça. Donc vous avez créé l'agence Edgar Allan Poe, donc, euh, <rire> au, au nom bien évocateur. Hein, alors, euh, le, les premières notes, voilà, c'était un certain Mac Murlock, euh, qui est donc descendant d'un de, certain Howard Lee, euh, dont le journal décrivait les sombres agissements de Watley, la famille Watley. Déjà... Euh, il y a plus de 100 ans. Décrit par ses contemporains comme un illuminé, Mac, Murloc, Mac Murloc a donc fondé l'agence du nom de l'auteur dont, dont le nom a servi d'humiliation à son aïeul Edgar Allan Poe, puisque son aïeul a toujours été moqué par les autres euh, du fait de ses accointances avec le surnaturel. Euh, et à partir de 1910, donc, le rôle de l'agence devient d'accumuler les connaissances sur, sur les puissances à l'œuvre dans ce monde, les puissances inconnues à l'œuvre dans ce monde. Euh, et même s'il y a eu une légère pause euh, durant la, guerre de, de, la Grande Guerre de 14-18, euh, au début des années, des années 20, l'activité de l'agence reprend. Et c'est donc à cette occasion-là que nos investigateurs, euh, nos futurs investigateurs, ont ouais. été contactés et, euh, et ont donc euh, transmis et euh, étudié les, les informations déjà obtenues par les, les autres investigateurs. En lien, ah. la plupart des futurs investigateurs et actuels, on, on a décidé, étaient donc membres de cette association euh, pas tout le monde, je crois qu'il y en a qui ont dit qu'ils voulaient pas spécialement l'être. Il y en a 2-3 qui sont tombés dessus par là Bah, il y avait l'Indien. Oui, Il y en a quelques-uns qui sont pas morts. Bill, qui arrive. Après, il y, il y, y a ouais. des... certaines circonstances voilà. qui font que bon, les, les personnages n'ont pas lu parler, les... mais c'est <rire> pas grave, <rire> et... c est... C est... Euh... Donc, Donc, trajet, euh, trajet euh, Europe-Amérique euh, complètement ellipsé, Ou au niveau des jeux, quoi que ce soit. En gros, on met un mois, on va faire simple. Ouais, un ouais, mois pour, pour, rejoindre, pour, pour, pour rejoindre Los Angeles. Pour rejoindre Los Angeles à... et euh, pour arriver. Alors, avant d'arriver à Los Angeles quand même, euh, l'agence contacte euh, donc le dernier personnage que j'avais prévu de la famille Worcester, puisque j'avais prévu 4 PJ au départ en me disant que ça suffit. personnes, 4 persos, ça suffit amplement. Bon. La suite prouvera que j'avais pas forcément raison, euh, mais en tout cas, le, le, les investigateurs, l'agence, contacte donc Samuel Hayes puisque cette, cet homme était euh, au-delà d'un de, comptable un petit peu étriqué, un personnage extrêmement rigide hein, euh, qui semble euh, enfermé dans un, dans un quotidien euh, extrêmement répétitif. Euh, C'est vrai qu'après Jessie, on retombe sur une sorte de Winifred. <rire> C'est ça. C'est euh, pas euh, le même. En version mais... plus sociale, ah oui, plus en, sociale, en fait, mais quand même. Euh, et lui a. Quand même une petite différence, c'est qu'une partie de sa famille a disparu au Chili et euh, à la suite d'une très étrange maladie qu'on qu a appelée euh, faute de mieux la fièvre jaune, euh, mais ça a toujours travaillé euh, ce personnage qui en réalité, euh, quand il sort de son rôle de comptable, euh, travaille sur les puissances occultes, à se renseigner, à essayer de comprendre ce qui a bien pu arriver sur cette côte chilienne assez, assez parent. Euh, tout ça étant le fruit du hasard hein, vous découvrirez on va découvrir plus tard que finalement tout ça tombait très bien mais c'est vraiment écrit sans, sans sans voir avec le MJ. Hein, c'est <rire> un coup de chance on va dire comme ça c'est bien tombé euh, c'est bien tombé euh, et donc Samuel Hayes euh, se joint à l'équipe hein, pour partir à Los Angeles voilà où le... Où il le récupère à New York je pense euh, oui c'est ça voilà. il, passe, il passe par New York et en fait chez à cette occasion là chez le banquier sur encore euh, c'est ça chez chez Manchester ah oui on passe on passe le banquier. Euh... Lee. David Lee. David Lee. Oui, Le banquier la famille Manchester, qui a été un bien de pas mal de PNJ et qui ressemblera plus tard un PNJ utile. Le PNJ qu'on oublie, mais qui a été finalement très présent. Oui, vous l'avez longtemps suspecté. Non, non, il est trop gentil. C'est pas normal. Il est sympa. Ça doit être un peu de car Stanford pour être aussi aimable. C'est ça. On peut pas être une pute et gentiment en même temps. Et euh, donc voilà, tout, toute, cette, toute cette fine équipe euh, repart après avoir pris quelques renseignements à New York bon pareil, on va, on va synthétiser un peu, ça n'avait pas un, un, un grand sens, on va non dire n'a pas, pas à, York, à York, pas de je, Voilà, c'est euh, en termes de notes, hein, j'ai quasiment rien, donc c'est une preuve qu'on n'a pas dû y fait grand chose, euh, et donc on part vers, vers Los Angeles, euh, le but étant de rejoindre évidemment la capitale du cinéma, hein, d'aller à Hollywood, où nous avons été invités par ce cher Winwood. Euh, qui nous demande d'enquêter sur Von Farnstein. Nous arrivons à Hollywood euh, et nous cherchons donc les fameux studios Atlas Incorporated si, euh, si je ne dis ça pas, ça, pas de ça, bêtises. Atlas Films. Ouais. Euh, la production Atlas, ouais. Atlas Films euh, dans lesquels sont logés euh, les studios Winwood. Euh, nous cherchons donc, euh, une fois arrivés sur place, bon, je vous passe encore une fois les détails sur euh, la recherche de l'hôtel, ce genre de choses pour un intérêt assez limité. Une fois arrivé sur place, on, se rend, on va donc tout de suite trouver woodwood et on croise, euh, on croise un homme qui se fait jeter du studio. Euh, en arrivant, un très très bel homme mais, mais extrêmement dépenaillé, euh, à moitié en loc, euh, une allure un peu de, de Claudeau. Hein, un petit peu, peu euh, incohérent, oui, qui dit euh, des arguments euh, étranges, euh, qui, euh, qui dit des choses très très bizarres quoi, bon, ouais, et se vire par la sécurité. Ce type-là euh, disparaît, on oui. se fait virer devant nous euh, par la sécurité sans qu'on sache trop de qui il s'agit. On va donc euh, discuter un petit peu avec euh, Winwood qui nous explique hein, tout simplement que bah, ce qu'il y avait euh, très synthétiquement dans le Télégraphe, quoi, hein, que son réalisateur Von Farstein, euh, pour lequel, euh, à qui il a donné quand même un certain budget pour créer son nouveau film Le Prince de Babylone, euh, a disparu durant le tournage qui s'est se, déroulé dans le, dans le désert. Quoi. Non, il est décédé, c'est affirmé, il a été oui, déclaré oui, comme vrai, accident de chasse, même hein, publiquement, je ne pas du tout ça, il s'est tiré, tiré dessus tout seul au plus. C'est vrai. Et puis, et puis ça ils le savent, -ce que c'est accident de chasse, mais ça, et puis on a énormément de choses. Par contre, il y a des, des disparitions. Il voilà, y, y a énormément de choses, des disparitions, des, euh, le studio, une partie des studios qui ont brûlé, qui ont été détruits, dans lesquels il, il y a eu tout un tas de problèmes en fait. Be Beaucoup voilà. d'ouvriers qui du coup étaient devenus superstitieux disaient qu'ils ne voulaient plus travailler. Et puis ouais, avait donc été suspendu. Et euh, donc, euh, on imagine bien <rire> On imagine bien pour un producteur, une production dans laquelle on a mis plusieurs milliers, centaines de milliers, peut-être même millions de dollars pour, pour faire un film à grand, grand spectacle, euh, c'est quelque chose d'assez gênant. Donc il nous est demandé par Hollywood d'aller faire la lumière un petit peu sur cette affaire. Euh, chose que nous acceptons évidemment, hein. euh, pas que nous y soyons contents, mais... De suspension d'incrédulité, <rire> s'il vous plaît. Oh, oh, curieuse, <rire> euh, nous appartenons maintenant, il y a au moins un ouais. de l'agence Edgar Allan Poe parmi, parmi les investigateurs ça, qui motive euh, euh, euh, à minima plus, euh, le capitaine qui est présent et une certaine Estelle Lockhart euh, euh, qui nous a accompagnés jusque-là. Hein. Euh, nous allons donc faire, euh, faire un petit tour de, des ouais, studios. Alors, je donne on... le nom de quelques personnes, je donne le nom des... Des deux acteurs principaux ouais. et d'un technicien C'est ça, euh, le cadreur. Euh, le cadreur, ça, ça doit être ça. Euh, donc, un certain Pierre Baptiste, euh, non bien français ou bien canadien, bah, <rire> on ne sait pas. Euh, on a une certaine Kornikova, c'est ça, si Monica, oui. ah, non, je dis une bêtise, pardon. Euh, euh, Monika Anikova, qui était l'actrice vedette. Oui. Du, du film, euh, le prince de Babylone, et James Raven, donc, dont nous connaissons tous le nom, puisque, bien sûr, c'est un très grand acteur hollywoodien hein, qui joue dans des films à succès, un très bel homme, euh, qui rappelle d'ailleurs très très fortement les flynn hein, aussi bien au niveau de, du visage... J'en serrerai la euh, photo. Sert, un de euh... Ne t'embête pas, ça va être, ça va être euh, pas pratique. <rire> oui, ça va, être, ça va être petite la photo. Ouais. Euh, donc il ressemble beaucoup à Errol Flynn, hein, les, les, petites, les petites mèches euh, folles, le, le sourire euh, ravageur, etc. C'est vraiment un très très bel homme. Et bah, en y réfléchissant bien, euh, on, on sent qu'il y en a un de nous qui le, le tilt tout de suite et puis les autres le comprendront après. Celui qui s'est fait virer du studio. Eh bien, bien sûr, c'est ce James Revan qui a euh, complètement sombré dans une, dans une forme de démence. On le rencontrera un peu plus tard. Euh, donc voilà, on entend parler de James Revan, Pierre Baptiste, Monica Anikova, qui sont euh, euh, et puis, bien sûr, Von Farstein, euh, qui sont tous euh, plus ou moins dérangés par euh, ce qui s'est passé, et donc on va commencer à, à mener notre petite, euh, petite enquête. On commence par la bibliothèque de Winwood, d'ailleurs. Euh, oui. À l'occasion de, de sa première visite, il nous faut compagnie euh, quelques instants. Euh, et pendant qu'il est, euh, pendant qu t'attend, bien sûr, euh, <rire> on, on, on fait le tour de la pièce et bien sûr de la bibliothèque. Hein, on peut pas s'en empêcher. On commence à se méfier. Euh, on commence à se méfier de ce Winwood qui, qui a l'air de quand même nous cacher quelques trucs. On ne sait pas bien. Euh, on, on vous dit qu'il n'y a rien eu de tourné. Du film, que oui qu'il oui. a perdu de l'argent les, les bobines brûlées savoir s'il peut reprendre le tournage voilà et, ouais, et, euh, et bien, il... bien sûr le but de la mission est, est non seulement savoir s'il peut reprendre le tournage mais éventuellement si on peut faire en sorte qu'il puisse reprendre le tournage ça nous a un peu formulé mais c'est formulé euh, de façon un peu louche de façon détournée ce qui fait qu'on commence à avoir un petit peu des doutes sur le bonhomme donc on voit sa bibliothèque <rire> euh, bien sûr on trouve quelques ouvrages et, euh, sur la sorcellerie sur ce genre de choses qui nous laisse penser que le type est, qui, nous a, qui a prétendu n'avoir aucun, aucune connaissance des phénomènes occultes, aucune, aucune connaissance de toutes ces choses-là, et être complètement dégagé de toute forme de, de, de croyance, on pourrait dire, dans le, dans le surnaturel, euh, bah, c'est quand même très très étrange que ce type-là ait des ouvrages sur la sorcellerie dans la bibliothèque euh, de son bureau. Euh, donc on commence à se méfier un petit peu, évidemment. Euh, du coup, on se dit qu'on va aller enquêter un petit peu plus avant sur la personnalité de Winwood. et donc, pour enquêter sur sa personnalité et comprendre ce qui se drame, bien sûr, il va falloir rencontrer les différents acteurs du drame, présents sur place. Euh, ça, c'est le premier jour, donc on arrive, euh, alors pour donner une petite chronologie quand même, euh, le, ça, le, ça, ça se passe le 16 septembre 1928, euh, soit euh, un mois hein, après notre départ d'Écosse. Alors, on commence, Bon, je vais peut-être mettre les choses un peu dans le désordre, mais peu importe, les événements de toute façon s'enchaînent plus ou moins comme ça. On commence à vouloir les rencontrer. on rencontre en sortant du bâtiment, on rencontre une femme qui est plutôt une jolie femme entre deux âges, la quarantaine, tu une bonne quarantaine d'années, une certaine Rosanna, on apprendra son prénom après, mais permet de la nommer, une certaine Rosanna qui nous, mmh. Rosanna Bartlett, Rosanna Bartlett <rire> on précisera la référence, euh, qui nous, euh, qui va euh, donc nous suivre, euh, nous suivre un petit peu et surtout nous poser énormément de questions. comprendre très rapidement que c'est une journaliste qui travaille pour un journal à sensation et dont le but est de récupérer euh, probablement un maximum d'informations bien juteuses pour, euh, pour gagner un maximum d'argent avec, euh, avec cette affaire. Euh, donc on va évidemment s'en méfier, comme de la peste, et... Euh... Mais Winwood, semble vous demande de ne pas parler à la presse. Et vous oui, vous demandez explicitement de ne pas parler euh, à la presse. Oui, Winwood nous a, nous a bien voulu mettre faire tout de suite, suite, suite sur le, <rire> <sur> le <rire> <genre> qui-vive, <rire> lorsqu'elle pose des questions, c'est surtout ça. Et ouais. puis, de puis, toute façon, elle a une façon de nous accoster. Au départ, on euh, ouais. ne sait pas trop ce qu'elle veut, on se demande si ce n'est pas une personne comme nous, finalement. Et non, très rapidement, on comprend bien où elle veut en venir. Euh, et puis c'est euh, les dents qui raillent le parquet, enfin, ça ne fait pas illusion de seconde. <rire> ben, hein, bon, euh, on, on comprend assez vite que c'est peut-être une personne qu'il va falloir éviter. Voilà. Ou utiliser, mais il se trouve que.. Euh, pas franchement l'occasion de l'utiliser comme on, on aurait pu euh, et donc on, on va à la recherche de euh, pour commencer on va à la recherche de euh, Pierre Baptiste d'ailleurs j'allais dire euh, Monica mais en ah, réalité voilà. non. on va d'abord d'abord voir Pierre Baptiste donc là c'est le lendemain en fait hein, euh, la, la journée s'est passée en différentes dans différentes recherches on a on a passé une Nous soirée Winwood peut-être que fin de journée mais... oui oui euh, on, on était chez Winwood à 18 h hein. voilà, Bon le, la soirée la soirée se pas passe, où on trouve pas un hôtel euh, bon, dans lequel on arrive évidemment à imaginer qu'il y a des choses étranges, bon, ça pas de gamme. <rire> on, arrive, on arrive à s'imaginer tout un tas de trucs sur cet hôtel. Ouais. Euh, C'est ça, ça, ça, on, le tout mal. Fait, on commence à devenir, euh, à devenir très très parano, euh, surtout ceux qui ont vécu évidemment l'épisode écossais, ils commencent à se méfier un petit peu de tout ce qui traîne autour d'eux. Bon, on trouve, on trouve cet hôtel, passe, la nuit se passe sans aucune euh, difficulté sans aucune encombre et, euh... et le lendemain en fait je dis une bêtise d'ailleurs parce que dans l'ordre euh... on rencontre james Raven euh... se... complètement. complètement par hasard oui. euh... qui... qui raconte un peu n'importe quoi qui a des propos complètement décousus sur euh... oh. des choses sur des choses, euh, sur des choses très, très, très très étranges et qui se promène euh, qui poussait avec une épée à la main <rire> La, euh, ouais. euh, renforçant un peu le côté Rolflyn certes euh, mais euh, bon en 1928 dans les rues de euh, Los Angeles quand même un petit peu étrange comme, euh, comme prestation euh, et donc il est en fait on découvre euh, le peu qu'on arrive à en savoir alors il a peur de nous euh, le contact est hyper compliqué mais euh, ben On arrive quand même à le, à le coincer, entre guillemets, un petit peu. discuter un tout petit peu avec lui et on comprend qu'en en fait, il est devenu complètement fou à, à, à la suite de ce qu'il a vu euh, durant le tournage. Il n'arrive pas vraiment à nous en parler, si ce n'est qu'il euh, s'effondre dès qu'on évoque ses amis ou von Farstein. Euh, et on comprend que le, le, le, le, ce qui s'est passé durant le tournage était quelque chose d'extrêmement difficile Sans pour le foncièrement mais... terrorisé. De ceux simple évocation du de, de, désert et des lieux de tournage, effectivement, vous en tirez peu de choses, si ce n'est euh, confirmation que, que ça, ça pue. Et puis qu'il est passé, lui, il est probablement est... passé un peu de l'autre côté, sur un plan euh, du monde psychologique. Euh, bon, une fois qu'on a vu ça, on se dit que bah, finalement, on a déjà rencontré ouais. le premier acteur, donc c'est pas une mauvaise <rire> chose. Euh, on se dit donc, bah on va aller, et euh... eh bien non, tu vois, en fait, on va voir Monica direct. En fait. ah, oui, euh, oui c'est James euh... On va voir, oh, ouais, c'est ça. Euh, on rencontre euh, Après avoir rencontré James, à qui on a dû demander d'ailleurs où se trouvait Monica, il ne nous l'a pas indiqué. <rire> on, a, on arrive à, à trouver en fait... Euh, on, on passe devant un building, euh, on voit tout un tas de voitures de flics euh, garées autour, etc. On s'arrête pour demander un peu... Euh, parce que bizarrement, c'est le quartier où on nous a indiqué que Monica habitait. Euh, donc Monica Nicova, l'actrice euh, principale. Et euh, quand, on se, quand on demande des renseignements aux